Barbara Cassin, philosophe et philologue, amoureuse des mots tout simplement, adoubée par les académiciens. À propos du langage, euh, vous avez remarqué que depuis quelques années, il y a quelque chose euh, d'une violence, d'un ensauvagement du langage de plus en plus décomplexé chez oui. des hommes politiques. Mais pas seulement, est-ce que vous partagez l'analyse que font certains comme quoi cet ensauvagement peut favoriser le passage à l'acte Les mots de plus en plus violents peuvent favoriser un passage à l'acte dans la violence, la barbarie – Probablement, euh, mais enfin, qu à quoi pensez-vous exactement maintenant Parce que euh, quand vous dites c'est récent, je ne sais pas, Le Pen ça, ça, fait, ça fait vieux. – On sait Bolsonaro, Trump, ah, d'autres, Salvini, d'autres ?– Oui, c'est-à-dire qu'ils disent leur vérité mm -hmm. euh, avec des mots crus qui font qu'on se demande comment on a pu les élire. Mm. – ouais, enfin, moins, nous, nous ne les avons nous, pas élus, mais… Oui. – bah, Pas loin, mm. enfin je veux dire… Euh, toutes les... comment, une, comment une brésilienne peut-elle voter pour Bolsonaro Ça, je ne sais pas. Et, on évoquait Trump, Bolsonaro. Est-ce que les, les réseaux sociaux aussi, les, par exemple les tweets, participent de l'ensauvagement du langage la, dans le mode de propagation euh, de ces mots-là Oui. D'ailleurs, mots oui. Bolsonaro. Moi, j'étais au, au Brésil au moment où il a mmh. été élu. Mmh. On était inondé de WhatsApp. Mmh. C'était WhatsApp là. Mmh. L'application WhatsApp a ouais. considérablement servi ouais. Bolsonaro ouais, en campagne. Terrible.